Pour commencer, nous allons démarrer d'un projet Unity Vierge en 2D. Et effectivement, nous allons utiliser ici l'interface utilisateur pour découvrir comment fonctionne la SDK AND Placement. Et donc, un projet 2D sera amplement suffisant. Alors, vous pouvez voir que j'utilise la version Unity 2020.3.20F1, qui est euh, la dernière version LTS en date. Alors, je vous encourage, comme moi, à utiliser une version LTS. Euh, maintenant, à vous de voir. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, ici, comme je suis sur un projet euh, PC Mac Linux, on va euh, en fait changer la plateforme en utilisant ici Field Build Setting. Et euh, on a un peu l'habitude, on va cliquer ici sur Android et faire un Switch plateforme pour dire à Unity tout simplement qu'on va développer euh, un projet Android. Alors, n'oubliez pas euh, que vous devez installer évidemment euh, la SDK Android et la JDK Android euh, pour pouvoir euh, développer, en tout cas pour compiler euh, en version Android. Alors pour ceux qui ne savent pas le faire, ça se fait maintenant automatiquement avec Unity Hub lors de l'installation. Il y a une case à cocher, euh, donc allez voir un petit peu sur les moteurs de recherche, mais c'est très simple à faire. Donc, on va patienter le temps que le projet, en fait, euh, passe en plateforme Android. Et bien évidemment, euh, par la suite, ce qu'on va faire, et vous pouvez voir que c'est déjà terminé. Ici, j'ai le petit logo Android, euh, le petit logo Unity, pardon, qui est sur la ligne Android, ce qui me permet de savoir que maintenant je suis bien sur un projet Android. Alors on va devoir utiliser l'interface utilisateur comme je vous l'ai dit et euh, ici ce que je vous propose de faire c'est d'utiliser une interface que j'ai créée très rapidement afin de nous faire gagner du temps parce que ce qui nous intéresse c'est pas tellement euh, de développer une interface. Alors pour ça deux moyens pour ceux qui ne le savent pas de nouveau le menu Asset, Import Package, Custom Package et là vous allez pointer tout simplement vers le fichier que vous avez récupéré en ressources de cette vidéo ou de ce cours, euh, ou alors vous faites un simple glisser-déposer. Donc voici ici mon fichier qui s'appelle « Interface AdMob Unity Package ». Je le glisse ici dans euh, la fenêtre de projet, j'importe la globalité, je patiente, et on peut voir que j'ai ici un petit dossier « Interface » avec un préfab qui s'appelle « Canvas Interface ». Je le glisse tout simplement dans la scène et je fais un double clic sur le « Canvas ». Alors, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, j'ai des boutons, j'ai des, des interfaces utilisateurs, des choses très simples. Je ne vais pas ici m'attarder trop là-dessus. Je vais présenter, euh, en fait, cette petite interface très brièvement. Alors, avant toute chose, vous pouvez voir que si je la lance, j'ai bien ici des boutons, comme le BTN Banner. Vous pouvez voir que rien ne se passe quand je passe dessus, euh, ni quand je clique. Alors, tout simplement, parce qu'ici, faites attention, il vous faut un élément de l'UI. Comme c'est une nouvelle scène, si c'est comme moi, vous, vous rajoutez tout simplement l'Event System, qui vous permettra maintenant euh, bah, d'avoir une interaction avec la souris sur les boutons comme vous pouvez l'observer alors l'interface est très simple j'ai ici euh, un im background qui correspond à une image blanche de fond l'im title qui est une image ici google AdMob avec le ad placement et ici j'ai quatre boutons btn banner qui correspond ici à la bannière btn Interstitial qui correspond ici à euh, au bouton interstitiel, et j'ai ici interstitial rewarded, qui est euh, ici celui-ci que vous pouvez voir, l'interstitiel avec récompense. Et ensuite, on a le BTN rewarded, qui est tout simplement le bouton avec récompense. Alors, on va voir tout ça au fur et à mesure. Ensuite, j'ai aussi un TXT log, qui est un simple champ texte que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors, je vous encourage ici euh, à passer dans longue Glame, soit en 16 e Landscape ou en 18 neuvième Landscape, comme vous le désirez. Moi, je vais rester comme ça pour le moment. Donc, cette interface est opérationnelle. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'implémenter la SDK Add Placement. Alors, pour ça, je vais vous joindre cette SDK en ressources de cette vidéo, mais je vais vous montrer aussi où vous pouvez la récupérer. Alors, vous pouvez la récupérer assez facilement en utilisant un moteur de recherche. Vous tapez Unity euh, AdMob placement, ou tout simplement en naviguant ici sur l'URL developers.google.com/admob. Vous arrivez donc sur cette page qui est en anglais, qui n'est pas traduite, et vous avez ici les plateformes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Unity. Donc, on arrive ici sur la mobile ADS SDK de Google, euh, de AdMob. Et comme vous pouvez le voir ici, ça va être ce qu'on appelle, euh, on va dire, la SDK traditionnelle. Nous, on va utiliser plutôt... Et vous pouvez voir ici, pour une intégration plus aisée des annonces, vous pouvez utiliser la nouvelle bêta Placement Annonce. Alors, c'est affiché en bêta pour le moment, mais c'est complètement opérationnel. Il devrait plus y avoir beaucoup de changements. En tout cas, on reviendra là-dessus au fur et à mesure, mais vous allez voir que c'est quand même bien utile. Alors, pour la récupérer, vous avez un bouton Download et vous récupérez l'Unity Package ici. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais plus le télécharger. Alors, une fois que vous avez récupéré le fichier Unity Package, vous pouvez voir qu'ici, il s'appelle Google Mobile ADS Add placement et je vais tout simplement comme on l'a fait précédemment glisser ça ici au niveau de ma console j'aurai plus besoin maintenant de mes fichiers de ressources et je vais importer de nouveau la globalité alors, attention, ici, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, vous pouvez voir ici que je vais avoir quelques interventions à faire. Ici, c'est tout simplement pour mettre à jour euh, les API obsolètes. Donc, on va faire ça. Il euh, n'y a pas de souci. C'est quelque chose je pense que vous avez l'habitude avec Unity d'utiliser. Euh, alors, ce que je tiens à dire ici, la vidéo va être un petit peu raccourcie parce que je ne vais pas vous faire patienter le temps que tout, tout s'installe tout et se compile. Mais euh, il faudra. N'hésitez pas à patienter. Vous pouvez voir que par moment, on aurait tendance, comme maintenant, à croire que c'est terminé mais ça va pas être du tout le cas là je suis toujours en temps réel et vous allez voir que euh, d'autres fenêtres vont apparaître voilà vous pouvez voir que mon curseur mon, mon ma souris change est en train de charger on peut voir que ça continue donc euh, n'ayez pas peur d'attendre en fonction des, des machines ça peut un peu être plus ou moins long alors là on va devoir intervenir encore une fois de manière très simple Première chose à faire ici, activer euh, la résolution en fait euh, auto euh, d'Android pour les, euh, les dépendances. Donc on va faire Enabled euh, et ici on va faire Add Select On ne va pas s'embêter, on va tout, tout ajouter. Et encore une fois, on va patienter le temps euh, que Unity nous demande euh, d'intervenir de nouveau. Ce qui est déjà le cas ici, on peut voir qu'il y a une migration de package, mais je n'en ai pas. Donc je vais faire tout simplement ici un Apply, mais je vais patienter encore. Voilà, la dernière intervention euh, que va nous demander Unity, c'est ici, en fait, euh, « Importing a scoped Registry ». C'est tout simplement ici quelque chose qui va être ajouté au niveau d'Unity, on va pas s'en occuper, on peut juste fermer la fenêtre. Et à ce moment-là, vous avez implémenté l'ASDK Ad Placement. Alors, pour le vérifier, en fait, vous devriez euh, voir au niveau de votre menu Asset, le menu Google Mobile ADS, et vous pouvez voir deux sous-menus, « Setting et « Ad Placement ».